et serein en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer là et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos pour m'encourager en mettre plus et aussi bah, cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors, ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Comment bien dormir avant les compétitions C'est une question que l'on m'a posée après cette vidéo là qui est juste au-dessus qui est Comment éviter la surcharge de l'entraînement C'est vrai que parfois, on peut arriver la veille des compétitions ou parfois même certains, avant d'entrer dans le programme, parfois quelques semaines avant ou quelques jours avant d'arriver en compétition, ont du mal à dormir à cause du stress, à cause des, ango des angoisses, etc. Et du coup, bah, forcément, ça, va, ça peut influer sur euh, la performance sportive de mal dormir avant ces compétitions donc maintenant les trois points le premier point déjà une chose une chose tout bête c'est de calmer calmer le, le conscient calmer l'ego et de dire ok non mais déjà tout va bien en fait et pour ça le premier point c'est tu prends un carnet tout ton carnet c'est mieux pour écrire et du coup dedans tu regardes tu notes tout ce qui s'est amélioré depuis que tu as commencé le sport et tout ce qui fait que si aujourd'hui tu as du stress as des angoisses avant d'aller en compétition bah, c'est déjà que tu as la chance d'être en compétition c'est peut-être Ba bateau comme, euh, ou basique comme raisonnement, mais déjà si tu as cette compétition, c'est que tu es en train d'évoluer donc c'est quand même bien. Et donc, note tout ce qui fait que tu peux avoir de la gratitude sans partir dans du perché. Tout ce qui peut que, que tu fais que tu peux avoir de la gratitude pour cette compétition, note tous tes points forts et euh, tous lesquels en disant waouh, mais c'est top, j'ai cette compétition et tout les, tous les points positifs d'avoir cette compétition jusqu'à. Jusqu'à temps que tu ressentes de mode, en fait, mais en fait, c'est déjà du bonus. Que je suis déjà là aujourd'hui, je suis déjà en compétition et cette compétition, bah, si je la gagne, c'est du bonus. Et rien que ça, ton système nerveux va se poser. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, c'est ensuite de pouvoir avoir, si tu as des, des pensées, des projets, si tu as un double projet, si euh, c'est l'école, le boulot, peu importe. Eh bien de, de penser tout ce que tu as à faire, pareil, tu notes le fait de noter au moins tu dis bah je pourrais y penser demain tranquillement je pourrais être libéré tranquillement mais plus tu as euh, plus tu vas écrire et ancrer ce que tu dois faire et ce qui vient dans la tête plus tu t'en libères ok parce que tout ce à quoi tu résistes persiste donc si à chaque fois tu dis il ah, faut que j'arrête de penser à ça bah tu penses encore plus alors que le fait de poser au moins c'est fait c'est sur papier tu pourras revenir quand tu auras le temps et enfin le troisième point c'est bah, dépolariser la compétition. Là-dessus, j'ai déjà fait des vidéos, donc tu peux aller voir des vidéos sur uh, se libérer de la peur, de l'échec. Mais en gros, pour revenir, bah, tu vois que quoi qu'il arrive, cette compétition n'est qu'un passage pour le niveau suivant, de revenir sur du long terme et de voir tous les inconvénients que tu réussis cette compétition sous la forme où tu l'attends, tous les bénéfices que tu pas si tu ne réussis pas cette compétition sous la forme où tu l'attends. Et tu verras qu'en faisant ça, alors peut-être que tu dis, mais attends, mais comment ça, il ne peut pas avoir que de bénéfices que des bénéfices à, euh, à louper ma compétition, bah, peut-être qu'aujourd'hui tu crois ça et pour autant bah, c'est cette défaite à court terme qui pourra construire tes victoires à long terme. Et donc ce qui fait que tu vas arriver dans le sommeil en disant de toute façon j'ai rien à perdre demain, j'ai juste à donner le maximum de moi-même quand tu n'as plus la peur de perdre il reste quoi que la confiance et de la certitude et du coup tu pourras t'endormir beaucoup plus facilement et être au taquet le jour de ta compétition et voici pour cette vidéo pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé et ensuite si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et eh ben tu réserves en commentaire là, gratuitement